Just dance and rock and roll it. Aujourd'hui, deux passes de rock avancées pour frimer sur la piste de danse. Let's go Si vous avez bien aimé notre vidéo, merci de liker et de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire, on sera ravis de vous répondre. Si vous voulez voir d'autres vidéos, on vous met le lien dans la description. C'est parti pour les explications. Faux départ compliqué. 3 et 4, on tourne autour de la danseuse. 1, 2, en haut. En bas, on croise. En haut, en bas. 7 et 8, 9 et 10. Donc on tourne sur 10 temps à la fin. 1, 2, en haut, en bas, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Je tourne à droite sur le 9 et 10. On propose la main droite sur le côté, je prends sa place, on la fait tourner à droite avec notre main droite. 1, 2, on lâche la main gauche, 5 et 6. Et on passe de l'autre côté pour changer la ligne. On propose la main gauche, sortie pour les filles, tour à droite pour les filles. Nous les garçons, on va faire un demi tour à gauche. 1, 2, 3 et 4 en présentant la main droite. Pivot au dos. 1, 2, on lâche, 5 et 6, reprises tournées, 3 et 4, 5 et 6. Le tunnel, 3 et 4, séparation, change de main, 2, 3 et 4, on fait tourner les filles, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, donc un tour et demi pour les filles. Ensuite, on va croiser la jambe gauche, 1, 2, les faire passer devant, 5 et 6. On va lever deux, les deux mains, plonger le bras gauche, les garçons, vous allez faire un tour extérieur à droite, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6 et là en levant la main droite, on va créer le tunnel, les filles vont passer à notre droite et ensuite, et ensuite pardon, sortir à notre gauche, 1, 2, 3 et 4, on lâche la main gauche pour récupérer sa main droite, petit jeu de jambes pour la fin, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 1, 2, on ouvre, on ferme, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6.